dans tous les secteurs, avoir accès à une base de données très riche, c'est le futur de plusieurs sociétés. Donc, il faut s'approprier ces données-là comme société euh, ici au Québec. Il est scientifique en chef du Québec depuis une décennie. Il est maintenant président de l'Association internationale des scientifiques en chef. C'est une perle rare qu'on a ici pour vous. Rémi Quirion, aux Capsules potentielles, bienvenue au lac à l'épaule. Ben. Pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est vraiment la clé pour les, au moins les 20, 25 ans qui viennent. Monsieur Luc Quirion, euh, pas Luc Kyrian, Rémi Quirion, <rire> pardon. Le <rire> Rémi <rire> est exactement. Ça, On est toujours ensemble. Donc, membre <rire> du nouveau trio euh, de choc, là, sur l'innovation au Québec. On est ici au, au euh, Grand Rendez-vous de l'Innovation. Euh, je suis vraiment choyé de vous avoir comme mon premier euh, invité ce matin. Euh, donc, c'est ça. On, est, on vient d'entendre René Lévesque qui sort du lac à l'épaule, euh, qui dit aux Québécois, on se, on se doit d'être propriétaire d'un de, de, potentiel. Donc, ma question que je pose à mes invités, à tous les balados, quel est ce grand potentiel qu'on a ici au Québec et quelle est la clé qui va débarrer ce potentiel-là, puis qui va nous amener pour les 20-25 prochaines années. Écoutez, René Lévesque s'est trompé, on est 60 ans plus tard. L'année prochaine, ça va faire 60 ans, euh, du moment à laquelle est euh, Paul. Donc, tu sais, on, on a appris à cette époque-là à se projeter dans un avenir, à être audacieux. Donc, aujourd'hui, s'il y avait un grand potentiel euh, évident, mais qui demande de l'audace, quel est-il? Je commencerai en disant euh, par rapport à René Lévesque monsieur Lévesque euh, certainement nationalisation de l'électricité et le Québec va en bénéficier encore pour les 50 prochaines années encore Lévesque. plus probablement on parle d'énergie propre on parle d'énergie verte ça nous amène vers l'hydrogène vert vers l'aluminium vert donc les impacts de ces ces décisions là dans les années 60 c'est énorme même encore aujourd'hui pour le Québec de demain Prochaine étape, je dirais, sont les données. Le pétrole entre guillemets prochain siècle, c'est les données analysées de différentes façons, l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, il faut trouver une façon de s'approprier les données. Est-ce que c'est le modèle de l'électrification, euh, une association d'électricité Est-ce que c'est ce modèle-là, un modèle adapté à la réalité d'aujourd'hui Peut-être, mais de, de donner que ces données-là. Dans tous les secteurs, que ce soit des données en santé, notre santé, que ce soit des données côté ressources naturelles, que ce soit des données côté euh, culture, c'est dans tous les secteurs, mmh. avoir accès à une base de données très riche, c'est le futur de plusieurs sociétés. Donc, il faut s'approprier ces données-là comme société euh, ici au Québec. Je trouve ça euh, fantastique d'entendre de, de cette façon-là, parce que, tu sais, euh, à l'époque, c'était pas de dire on va, euh, décider qu'est-ce que l'industrie va faire. On a donné de la capacité au Québec, d'une part, euh, tu sais, d'avoir de l'électricité euh, à un, un coût abordable, très abordable en fait, et d'autre part, euh, cette grande structure-là devient euh, un donneur d'ordre aussi, devient, tu sais, structure notre société. Puis encore aujourd'hui, vous l'avez bien dit, là, on, on, on, on va commencer à peut-être avoir le plus gros retour sur inv cet investissement-là, mais c'était clairvoyant à l'époque Puis je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la donnée, elle est là. C'est une richesse, c'est peut-être intangible des fois, mais euh, c'est quelque chose qui existe, puis euh, qui est un petit peu le Far West. Euh, on voit les grandes corporations, on les nommera pas, et elles se sont appropriées, cette donnée-là, et elles font des fortunes euh, avec ça. Et, Donc, et encore une fois, euh, pour nous ici, on a un certain avantage compétitif, parce que quand on veut analyser de grandes bases de données, ça prend beaucoup d'énergie. Hum. Mais on a cette énergie-là. Ouais. Pour analyser des grandes, grandes bases de données, on a un avantage compétitif par rapport à plein d'autres sociétés. Donc, il, faut, il faut bien le faire, parce que ça peut être sensible à donner, Absolument. surtout si ça vient près de nous, là, la santé, ouais. mais ça peut se faire, ça peut bien se faire, et ça pourrait devenir euh, le, la prochaine grande richesse recherche du Québec là, pour les 50, 100 prochaines années. Mais écoutez, M. Quirion, on pourrait en parler mille, mille sujets avec vous. Vous êtes un, un catalogue. Félicitations pour votre nomination comme scientifique en chef de euh, l'Organisation internationale des scientifiques en chef. C'est fantastique. Euh, on vous voit de plus en plus, euh, vous, moi j'ai été, la première fois, je vous ai vu, c'était au, au, au off-conseil, oui. au lancement du off-conseil, on était en ligne, puis je, scientifique en chef du Québec, je m'attendais à quelqu'un, je le dis à, sans, sans, sans être vulgaire, mais un peu boberon, tu sais, des fois on voit le, <rire> le scientifique en sarreau, un peu, t'sais, t'sais, le typique là. Je, euh, je connais maintenant de plus en plus de scientifiques, puis c'est pas vrai. là. Non. Euh, c est, c est, c est, moi, je, je dis souvent que les gens qui sont dans la, dans, dans l'innovation, qui sont dans la recherche, il y a comme un fond d'artiste là-dedans. Il y a un fond, là il y a un fond de, de contestation, il y a un fond de vouloir changer les choses. La créativité. Un bon chercheur, c'est comme un bon euh, un artiste. Il faut vraiment avoir un nez, savoir où aller la prochaine chose. On peut pas tout prévoir. Et ça, c'est un bon chercheur être très créatif. Puis, on aime ça à être un petit peu dans dans la périphérie, dans la marge. Mais ce que je trouve la beauté de la science, à quelque part, c'est qu'on se réconcilie facilement avec l'erreur, des fois. Tu sais, quand, quand la preuve est faite, on l'adopte, tu sais, puis on y va. Tout à l'heure, euh, peut-être simplement élaboré là-dessus, on a parlé de l'échec. Vous avez parlé de l'échec oui. sur le, le, le, sur le, le, le panel. Euh, on en a parlé dans notre balado aussi. Hein? Comment ça se fait, euh, tu sais, mettons, en, en innovation, en commercialisation, moi, je suis un entrepreneur, ok Puis j'ai eu à prendre des décisions de maintenir mon entreprise en vie en ce moment. Tu sais, avec la Covid, on s'est fait rentrer dedans parce que, tu sais, une des raisons, c'était, écoute, si je si je déclare faillite dans mon entreprise, oui. c'est une faillite personnelle parce oui. que, tu sais, nous autres, on est attachés, les, les les entrepreneurs, les fondateurs, on est très très souvent attachés oui. sur les euh, sur les dettes de l'entreprise personnellement. Là, la loi est fédérale, la loi sur la faillite. Est-ce que il y a une façon, tu sais, je veux dire, a, les criminels, là, ils vont en prison puis ils obtiennent un pardon au tiers de leur peine. Y a-tu quelque chose qu'on pourrait faire pour, tu amener les, les entrepreneurs à diminuer un petit peu leur risque? Ouais. Puis s'il y a un échec, parce que ce que vous avez dit, c'est on peut recommencer, tu sais, on, on va prend. recommencer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, je pense que ça vient un peu, là, je suis biaisé un petit peu probablement, <rire> mais ça vient un peu de notre les religions wow. judéo-chrétiennes, wow, wow, wow, wow. où finalement, euh, tu pas vraiment droit à l'erreur, tu pas droit à l'échec. Moi, les premières fois que je suis allé en Israël, ouais. et puis euh, voir l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship là-bas, puis quelqu'un a en fait faillite, ça n'a pas marché la première fois, mais tu te une deuxième, puis une troisième, puis un moment donné, ça marche, et là, tu crées une grande entreprise. Mm. Donc, je pense que on devrait faire la même chose ici, au Canada, au Québec, et on apprend. Ouais. L'entrepreneur apprend de l'échec, et la prochaine fois, il va faire mieux. Ici, ouais. hein, il y a des grandes entreprises au Québec, comme par exemple euh, Monsieur Pelado, ouais. un Québécois. Oh, au mmh. point de départ, Monsieur Pelado, beaucoup de difficultés. Mmh. Et a demandé ce marché, ça a ça mmh. une très grande entreprise. Mmh. Donc, on, te, on doit se donner cette possibilité-là, -là, d'aider nos entrepreneurs. Tu as un échec, Quand tu as appris de tout ça. On te dit, continue, vas-y. Maintenant, il faut foncer. Ça, c'est un message, je pense, qu'on devrait marteler, parce que c'est, euh, c'est pas facile vivre des échecs. Sur l'ego, là, c'est vraiment pas ouais. facile. Tu as l'impression que tout le monde te juge après. Euh, donc, tu sais, c'est un super message parce que je pense qu'il y a deux problèmes au Québec. C'est aux opposés sur l'échec, sur le succès aussi. Ouais. Des fois, les gens qui ont du succès se font aussi euh, ouais. mal jugés. Donc, on va essayer de se réconcilier là-dessus. Merci pour votre temps, M. Merci bien. Merci. Bonne prochaine. journée, bonne continuation. Voilà, c'était Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Vous avez envie de venir parler dans un lac à l'épaule? Vous êtes bienvenue, allez sur lac à Il y a un formulaire et on va prendre contact avec vous. Vous aimez les épisodes, n'oubliez pas de partager, de mettre des étoiles sur les plateformes, ça nous aide à nous faire découvrir. Le lac à l'épaule est une production en collaboration avec le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. On a tout ce qu'il faut pour faire du Québec cette nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. On veut changer le monde, ça se fait une personne à la fois. Aujourd'hui, peut-être vous. Merci beaucoup. Mon nom est Charles-Olivier Roy. À bientôt.